Il y a Nick Murs qui joue avec Smixy et avec Scope, les gars. On est sur la map de Warzone 2. Ce qu'on peut voir, c'est que la map est belle. Oh, oh, oh, oh. Le quack shield, le quack shield. Nick Murs, Nick Murs. Il y a un chat de proximité. Est-ce que vous imaginez comment ça va être marrant Quand je vais repérer quelqu'un dans une maison et je vais le, le cyber-harceler mentalement. En mode, je vais rentrer, je vais te sodomiser. On va arriver derrière le mec. Avant de l'exécuter, ça va faire « Behind you, motherfucker <rire> ». Il va se retourner, paf ah, ah, ah Ça va rappeler trop à Chershonneur. Pour ceux qui n'avaient pas vu Warzone 2, c'est à ça que ça va ressembler. Il va y avoir trois zones. Par exemple, pour les joueurs qui débutent, les joueurs qui ne sont pas super bons en Battle Royale ou quoi, c'est une chance, les gars, ces trois zones. Parce que tu te positionnes, on va dire, dans la plus vide des trois zones. Ça va se liquider dans la zone 2, dans la zone 3. Il y a re une rotation de cercle après, et tu dois te battre contre les survivants des deux autres cercles. Il va falloir réfléchir de ouf. Il faut... Une... Oh Oh le, oh le mec il s'est levé, il a tenté un oscope au snipe, il a fait sauvage hein. Deux fois L1 ah, ça... Oh ce qu'il lui a mis Ce qu'il lui a mis gros la qualité, c'est une qualité record. Tous les joueurs FPS un peu tryhard mettent, mettent le jeu en low. Donc ça fait déjà deux éléments euh, qui font que le jeu... Moi, je l'avais plus joli, par exemple. Genre, j'ai parlé avec Sky. Skyros, par exemple, lui, il avait pu tester Warzone 1 à l'avance. Mais quand, le, quand Warzone 1 est sorti, il n'était pas du tout dans l'état dans lequel euh, lui l'a retrouvé à la vraie sortie. J'ai un peu le même espoir. J'ai l'espoir que ce qu'on a essayé là, mais ce soit pas du tout pareil quand ça sortira. C'est comme là, tu vois, le loot dans les caisses. Pour un joueur clavier-souris, c'est beaucoup plus simple que pour un joueur manette. Déjà, clavier-souris, genre tu regardes tout, tu dois cliquer sur tout à fond. Avec la manette, frérot, arrache le joystick, fais-toi la gorge. Mais je suis, je suis hypé de ouf, de Warzone 2. Modern Warfare 2, je suis un peu moins hypé. Je vais, je vais quand même y jouer pendant 2-3 semaines, tu vois. À la troisième semaine, les gars, je suis en train d'arracher les ongles pour, pour essayer de choper une veine. Ou euh... Mais le, le multi va être sympa, mais euh, avec une durée limitée comme tous les multi. Regarde, il, il essaie de faire des moves rapides. Mais en fait, là, les, en fait, les seuls moves rapides que tu peux faire, c'est juste euh, deux sauts sur le côté, donc... Euh... <rire> Dites-moi ce que vous en pensez de ce que je vais dire. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'être d'accord ou, ou quoi que ce soit, j'aimerais vraiment votre avis. J'ai l'impression que faire un double jump de côté, c'est genre hyper méga facile de le faire à la manette. Mais par contre, le slide, c'est beaucoup plus facile de le faire à, à, sur PC. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Le feeling avec les armes, vous savez qu'il est incroyable. Quand tu tires avec, avec euh, les armes MW2... Oh N'importe quelle arme était géniale Genre n'importe laquelle T'es pas triste de quitter Warzone 1 Mais tout dépend si Warzone 2 est bien ou pas tu vois Forcément je vais être un peu triste Quitter une map comme Caldera C'est comme quitter une meuf qui a plus de chico. Je sais pas si c'est le meilleur exemple Mais euh, vous avez l'idée Et par contre il y a un autre truc qui est super sympa Le allonger sur Warzone 1 T'étais comas, Tu allongé, hop Sur Warzone 2 gros C'est Et tu sautes par terre gros c'est incroyable Tu penses quoi de, euh, de la vue troisième personne J'ai adoré Je pense que pour les joueurs code, euh, c'est genre quelque chose de grave <rire> qu'ils euh, qu aient mis ça. Mais pour n'importe un, un, pour quel joueur euh, de BR actuel, slash euh, Apex, Fortnite, PUBG, Ring of Elysium, H1, je trouve que c'est génial. Enfin, moi, moi ça m'a régalé. Oh là là Ok, nice mais non c'est monsieur le V12 qui s'est fait, euh, fait rôtir Ah attention Mais non il était avec il y avait Lulu Lul, Lulu elle a fait tomber quelqu'un Oh ça, ça va ça va réanimer le gaz ça va réanimer dans le gaz Hop réanimation dans le gaz ça sort dans le gaz ça sort dans le gaz la cover la cover Non mais c'est quoi ça Elle pue la merde son arme Elle pue la merde Oh l'arme l'arme a chier quoi Allez fume le Allez, mon Merce Allez ça bouge fort. Non mais les gars, c'est trop plaisant. C'est trop, trop plaisant. Le feeling des armes, le bruit et tout, c'est génial. Le joueur code 98%, on ne kiffe pas du tout la dynamique de la troisième personne. C'est pas vraiment style, code rush. Ah non, c'est du style malin, tu vois, genre positionnement. Après, tu peux jouer... Ok, ok, ok. Il y a, il y a, les gars, il reste 15 personnes dans cette micro-zone. Ok, Nick Mers, il est en mode agressif. Il push, il vient à l'intérieur. Il a clear la zone. Hop, ils jouent ensemble, les, les trois ils montent ensemble, les trois ils montent ensemble le La triple phase, la triple phase dans les escaliers Ils veulent prendre le high ground Ça monte, ça monte, ça grimpe, ils ont pas peur C'est maintenant, hop là, ça rentre dans la salle Ça clear, ça clear, un joueur, bam Mort instant, c'était Berry, il vient de tomber Sous les balles de Nick Mers, Nick Mers à la décale Nick Mers, peut-être, avec Mixi Nick Mers qui joue avec la M4 Ainsi que la Kalashnikov 74U Est-ce que c'est le premier top 1 Sur Warzone auquel On va assister Comment est-ce que ça se passe un top 1 sur Warzone Il y a encore une rotation Nick Mers a son masque à gaz à 100%. Il risque de temporiser dans le gaz Il va poser à son équipe de le faire Le connaissant Il y a quelqu'un dans l'escalier Oh là là ça joue ça joue ça joue ça élimine Nick Mers qui descend, qui n'a rien à foutre qui est l'OHP, Nick Mers dans le gaz Nick Mers qui a son masque qui s'active qui se désactive Hop triple re shield pour Nick Mers Il a oublié de recharger Peut-être qu'il va pouvoir le faire Hop il le fait maintenant Oh il tire, il tire il tire il recharge il recharge il recharge Il tire, Il tire il recharge Il lui reste encore une smoke deux smoke une grenade Nick Mers peut-être la décale Il reste encore 6 personnes, 2 v2, v2, oh là là son mate qui se fait allumer mais qui yeah. arrive à ne yeah. pas tomber, découvert oh, c'est oh, encore à la décale, you, hop là, il vient à, à la cover, putain mais, mais le mec est beaucoup trop agressif, il le fait tomber, est-ce qu'il va tenter la réanimation, hop, il recharge, oh là là il va le jouer, il va le jouer, il va le jouer, ça s'allonge, il fait le kill, il termine le kill, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait qu il reste encore une autre personne vivante. C'est du 1v1. Nick Mers. Nick Mers pour The Win, peut-être. Nick Mers qui s'allonge, Nick Mers qui prend la décale. Et qui gagne. C'est donc ça, la première win sur Warzone 2, les gars. Incroyable. Stylé. style de ouf. Vous en voulez plus Allez, c'est parti. Mais non, il y a il est avec Courage et avec Bobby Incroyable Est-ce que vous avez des questions sur Warzone 2, sur ce qui s'est passé là-bas La map, elle sera bien stratégique Elle fait penser un peu à Miramar quand même, la map de PUBG aussi Il y a Blackout, il y a Verdansk Mais il y a aussi un peu de Miramar pour ceux qui ont connu PUBG, chat. Nul sans le loadout Après, peut-être que ce sera rajouté le loadout, on sait pas Le système de loot, vous avez vu comment c'est Il faut cliquer trois fois C'est pour ça que je dis que c'est mille fois mieux de... C'est mille fois mieux sur PC que sur euh, que sur manette actuellement le système de loot regardez hop il a trois plaques symphony en fait quand on a trois plaques boum on les on les a violées tasses oh là là pourquoi Claire une femme tu, tu, tu, dé, tu, tu descends les tiennes qu'est ce que tu nous dis um, alors, oui, alors les gars, a... j'ai deux trucs à dire là-dessus par rapport au bot. J'ai vu ton message, Fusio. Alors, par rapport au bot, effectivement, c'est de la merde. Pourquoi est-ce que je dis que c'est de la merde, un truc de malade Ce qui met, ce qui met, c'est de la même parce que. Euh... Putain, il est chaud, hein. Il est bien chaud, s'il me plaît. Oh là là là là, ce qu'il lui a mis... A... J'aime trop les missiles sur la carte, comment est-ce qu'ils arrivent Je trouve ça trop stylé Enfin ça me fait rire On voit le missile juste avant qu'il explose C'est grave sympa en vrai as, il, fait un... il, fait... il fait un travail Symphony, il est trop chaud gros. Ok, on va vite fait parler du son aussi dans le jeu. Le son actuellement sur Warzone 2, je vais être honnête avec vous, hein. c'est pas aussi bien que sur CS, mais c'est incroyable quand même. Vrai, Genre vraiment, le son est fou les gars Le bruit des armes ah, est ça, ouf ça, a... Jack, Jack, a... le, le sound des plaques ah, a... Crack, a... crack a... et ouf Le son des bruits de pas est ouf Genre c'est super super super bien pour les joueurs euh... André, Pour les joueurs son c'est incroyable Le drop d'argent Il est chaud Symphony. Hein. Il fait un travail les gars, il est trop chaud hein. Les armes, elles bougent dans tous les sens. Bruit de... Bruit de pas, tu sais euh, tu sais d'où vient l'ennemi. Ah ouais, non mais euh, ça, ça, ça, va, ça va tout changer. Est-ce que je peux expliquer le chat de proximité Bien sûr. En gros, dès que t'es à, je crois que c'est 20 mètres, 20 mètres d'un ennemi, tu peux euh, bah activer un chat vocal et toutes les personnes autour de toi, aux alentours de 20 mètres, entendront parler. Ce qui fait que ce sera génial pour ce trash talk. Ça va être toxique as fuck les gars. Il y a des gens qui vont s'amuser à mettre des ultrasons, d'autres qui vont faire qu'insulter, d'autres qui vont mettre un vacarme de malade tellement que t'auras plus de son ou que tu seras obligé de désactiver le chat vocal. Du coup pendant que tu désactives le bordel ils viendront te tuer. Enfin ça va être un truc de ouf. Comme sur H1Z1 à l'époque. Genre ça va rajouter une toxicité aux petits oignons les gars. Vraiment aux petits oignons. On va pouvoir jouer avec Anou avec des PP. Oh, on n'en a pas parlé et c'est. C'est le truc de malade. Les gars, est-ce que vous avez vu le mode de partie privée À quel point c'est. Il est génialissime. Incroyableissime. De ouf. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est super simple. Il y, a deux, il y a deux modes soit tu rejoins une PP. Soit tu en crées une. Quand tu cliques sur le mode où tu rejoins, bam, tu cliques dessus. T'as juste à rentrer un code. C'est bon, tu vas dans la PP. Quand tu vas en créer une, t'appuies sur Créer. Solo, duo, trio, quatuor. Tu choisis. T'as un code. Tu files le code à, aux gens. Tu peux créer la partie. Les gars, je vais organiser les tournois les plus légendaires que vous allez voir. On va commencer par un tournoi sur Internet. Il dit, il dit, il dit. Quand ça sortira, après on va, louer un, on va louer une salle de concert et si ça marche, on louera un stade. C'est les projets. Je vous en parle le 18, le 18 septembre. On verra, on verra ce que l'avenir nous dit. Oh, il a il a donné le mec dans le véhicule. Oh, un mec, ce qu'ils ont pris. Mec, ce qu'ils ont pris. Mec, ce qu'ils ont pris. Mais, la lame de folie Ah ce serait incroyable les gars Il y aura le bouclier tu penses Oui je pense On est le 18 18 septembre J'ai dit quoi moi Comment j'ai fait pour me tromper alors que j'avais la date juste en haut de moi Je suis complètement taré tu vois Je suis un peu fatigué je crois aussi Alors le goulag par contre avec les bottes euh, Je trouve personnellement que ça pue la merde Parce que les bots sont euh, Ont une force démesurée C'est à dire que pour tuer un bot Il faut lui mettre 5 balles de shotgun euh, Alors que t'es à 10 cm Alors que eux ont juste Une ou deux balles à, à tirer Et sinon bah, le but hop, C'est d'avoir la clé Et une fois que t'as la clé Vite tu t'échappes tu t'échappes tu t'échappes Tu vas à la porte tu vas ouvrir la porte Et c'est bon euh, GG Wellplay. play Regardez What? Hop, il a perdu. Tu vois, that? il devait juste récupérer oh, la clé to to et aller à la porte. Oh si vous voulait s'extraire du goulag là. Yeah. Des infos sur de la résu lors de Warzone 2. Euh, peu d'infos là-dessus, euh, lapin. On n'a pas pu essayer. On a, On a juste pu essayer les autres modes, invasion, etc. Star, mais elle est trop forte, les gars. Elle fait mal. Le cancel slide n'existe plus pour le moment. Mais il est possible de l'avoir en utilisant un glitch, sélectionnant le viseur, je sais plus quoi, et en faisant clic droit pour cancel slide. C'est très chelou, mais bon, ça a l'air tricky de prendre les, les trucs vite. Mais après, Dodoc, c'est comme tous les nouveaux systèmes de loot. Tu sais, c'est comme si là, tu partais, su, euh, tu partais sur Apex, par exemple. Je, je pense que c'est... Oh, attends C'est moi, ça Les gars, c'est moi qui viens de passer sur l'écran Vous entendez? Tu l'as entendu les américains? Ecoutez à quelle fois je suis un trash. Est-ce est -ce que vous êtes prêts à entendre Yannou le roi trashou? Qu'est-ce que c'est? Oui, oui. Je vais te tuer. Je vais te tuer, Quoi? Non, venez à H1, bro. Venez à H1. Oh my god. Non, oh non, je n'ai no pas de weapon, les Yo yo, nice second place in the World Series Where's uh, Warzone, dude. <laughs> I gotta fuck you guys. <laughs> hey bro, you just talk shit, I don't know. J'avais pas d'armes. I have no weapon, Symphony, my friend. Les gars, regardez comment ils sont en tryhard. Et moi, j'étais tranquille en train de me balader sans armes derrière eux. Yo, everyone shoot the car, everyone shoot the car. Yeah, everyone blow up the car. Le, le... Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, shoot it, blow them up. C'est moi qui gueulais Fire pour qu'ils tirent. Les gars, juste là, vous avez une expérience du chat de proximité. Donc c'est un truc de ouf. Et là donc pour ceux qui, qui ont déjà joué, qui ont déjà joué aux autres calos, vous avez euh, mais la map terminale. Les gars, vous avez entendu J'ai pu hurler encore deux secondes après avoir été tué. Putain, un Symphony, ma friend. Mec, c'est terminal. Oui, c'est la map terminale pour ceux qui. Euh... Putain, c'est un de la merde. Ça. Et le, vé le véhicule, on dirait qu'il est increvable, le bordel. Oh là là. Oh là là. Alors oh là, ça va être compliqué. C'est ingagnable, ça. Ok, il y a les mecs qui ont la position à droite. Ils prennent le véhicule. Wow, c'est fini, il fait le tempo au gaz avec son pote qui rota à droite. Ils sont pas ensemble. S'il faut que Bobby fasse le move. Bobby se fait trucider par le, par le véhicule. Oh, bah, c'est fini. Il va, il, va, il va sortir par le véhicule. C'est du shit, le véhicule. Ok, il a plus de vie. Il tente de tirer. Oh non le... oh non, try. mec il y en a encore un en gaz Ok up. top 2 no, they... the... euh, ça, Moi ça m'hype de ouf Et je trouve ça cool de voir la map avant Parce que vous savez là les gars mine de rien De voir la map de voir comment elle est foutue Vous allez vous souvenir même inconsciemment de certains trucs Et ce sera beaucoup plus simple quand Warzone 2 va sortir On aura déjà quelques petites habitudes et tout